Un investisseur de Memecoin a transformé 250 dollars en 1,02 millions de dollars en 4 jours. Que s'est-il passé Et sur quelle crypto mystérieuse a-t-il investi Voici alors le scénario l'investisseur a échangé 0,125 ETH qui équivaut à une valeur de 250 dollars, contre 5,9 billions de jetons d'une crypto méconnue du grand public appelée PPToken. En seulement 4 jours, les 250 dollars investis se sont transformés en une valeur de 1,02 million de dollars, mais selon un analyste, ce détenteur pourrait avoir du mal à réaliser ce profit, en raison de problèmes de liquidité autour du jeton. Alors que l'investisseur Mémécoin détient actuellement 1,02 million de dollars en jetons PP. En y regardant de plus près, il est clair qu'il existe une différence entre l'évaluation des actifs sur papier et l'argent réel détenu. Avec 5,9 billions de jetons PP dans son portefeuille, il faudrait 46 200 ans pour liquider ses actifs, en supposant une demande non en baisse, a déclaré un analyste de marché chez Konotoxia LTD. Toute tentative de quitter la position pourrait rapidement faire chuter le prix du jeton en dessous du niveau d'achat. L'analyste a comparé ce problème aux milliardaires cherchant à monétiser leur richesse ajoutant qu'une tentative de vente de la richesse pourrait entraîner un effondrement du cours de leur action. Cela ressemble à un cas précédent où Gurgavin Shandok a créé un mémécoin appelé Pumpcoin, qui a grimpé en flèche pour atteindre une capitalisation boursière de 4,8 milliards de dollars, avec lui détenant 99% des jetons. Cependant, en raison du manque de demande du marché, Shandok n'a pas pu vendre. Le problème avec les jetons à faible liquidité n'est pas seulement le manque d'acheteurs, mais aussi le fait que la liquidité est généralement concentrée dans des poules de teneurs de marché automatisés. Cela est dû à la présence d'une liquidité suffisante dans le pool plutôt qu'à la disponibilité des acheteurs. Pour le détenteur du PP, le montant de la vente représente une part importante de la liquidité globale du pool, cela entraînerait un glissement considérable pendant la transaction. Par conséquent, les bénéfices ne seront pas proches de la valeur standard à laquelle on s'attendrait en vendant au prix au comptant.